dal len jam ci altini cité gaday Tangon, jeul ba melni xare way ak collectif bi ëmbou 250 droit victimes yi nga xamanteni dañoo tojon atum 2013 bobu collectif nak regroupé ay mère de famille Aki père de famille yu beri bëri ñoo ci cité ngir Amalfa ap grève de faim ngir sakouti état bu Sénégal mu jox len seeni kër yo tojon atum 2013 gogé wayé nak bobre rassemblement ak grève de fin bobé fête. Nous avons fait tak choses qui nous ont aidés à faire des choses qui nous ont aidés à faire des choses qui nous des choses qui nous dal aidés à faire des choses qui des qui Lo-lè imagine le Diwan dena coferent Le 14 septembre 2017, tribunal correctionnel de Dakar a été à l'ère de collectif de l'ère de l'ère de l'ère de l'ère de de l'ère de promoteur immobilier de de de de de Le de de de de Condamné à deux ans de prison qui a maintenu maudit promoteur immobilier, l'homme qui a faux et usage de faux, et destruction de biens appartenant à autrui. Et le qui a escroquerie, un ouais, petit de 2013. il y a eu un petit de temps, Promoteur y a eu un petit peu de temps, il y a un il y a eu un n'a un d'emporté porter plainte de, porte de baire que n'y de gloire d'baba de carfale d'i promoteur bi promoteur immobilier binak di Baba Karfal nena Atum atom 2001 ci lejendon terrain bi tollu 9 hectares ci anam yu jaar terrain nak nena ñako modi famille diobene ba nek ci yembal lolé nak di di parti civil bi wéddi nañ ko ba nak modi kuñi wowe Ibrahim Job di kenn ci famille diobene mom mo len sen terrain yoy ci lu 2 milliards de francs CFA sou ci condamné le même juge, sur le même le même avec 91 né man ma mom sama souf té man plainte contre mbeytin ak ñaaw ñu parce que dañu occuper illégalement mon terrain la plainte demain, pour nak inshallah rabi demain dinaako déposé déposer procureur depuis de pikina ko pour occupation illégale de terrain parce que ma le juge de la cour d'appel mo ma porté plainte deuxièmement les factures sont des factures fictives Troisièmement, si vous regardez la configuration de Gadaï, c'est mon autorisation de Lotir, le ministère de l'urbanisme l'Urbanse, c'est 200 une parcelles, 250 Donc, nous avons fait un faux plan. Le plan qui est implanté, c'est celui-ci, il y a 50 créations de multiples. C'est des constructions qui n'ont jamais existé. Chef du village de Yimbol. nous avons aujourd'hui discuté avec le receveur des domaines. Je prends un témoin, Ousmane Sonko. Je tiens aujourd'hui, Et Je prends un le président de la coopérative aujourd'hui du le directeur général aujourd'hui, nous tiens aujourd'hui, aujourd'hui, je tiens de aujourd'hui, de de domaine le cadastre. aujourd'hui, aujourd'hui, plein de mes inshallah. ils cherchent je vouloir plainte contre parce que je suis avec les comme nous continue déjà ils sont itérait. Baparey, binyé diapé, nyanga hamel nyo, ya n'ont à 800 millions, 800 millions. a beaucoup d'appels, beaucoup d'appels, beaucoup de beaucoup de actuellement n'y a il six mois Gen, euh, un an, ya après deux mois. Donc nous avons nous terrain de 800 millions. de terrain plainte Collectif de Nous avons plainte parce que les factures fictives Il faut ils vont répondre par rapport à ce qu'on appelle le à jugement.